Nous sommes ici sur le GEC, le, le, le Bois Guillaume. Notre production principale, c'est l'élevage de Charlaise. Nous avons 180 mers, ce qui représente un peu plus de 400 bovins, pour trois chefs d'exploitation sans compter des fois la main d'œuvre familiale hein, qui, qui est présente toujours sur l'exploitation pour fournir du travail. C'est donc un métier qu'on vit par passion et qui aujourd'hui a du mal à nourrir ces, ces hommes et ces femmes qui, qui se lèvent tous les jours. Je dirais même que la situation est très tendue puisqu'il y a clairement une déprise de l'élevage en France puisque les éleveurs ont du mal à joindre les deux bouts. En France et en Europe, on nous demande des normes de bien-être, des normes environnementales, des normes sociales sur l'emploi. Mais à côté de ça, on fait rentrer des denrées alimentaires qui sont produites dans d'autres pays, où clairement, ces normes n'ont rien à voir. Et c'est là que ça ne va pas, c'est qu'en fait, on est en train d'introduire en Europe et en France des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes avec ce qu'on demande aux éleveurs français. On est dans cet aspect de concurrence déloyale. Et ça, c'est dangereux parce que c'est la disparition de ce métier-là. Il y aura toujours de la viande bovine, mais ne sera pas produite en France et pas que le standard que les gens veulent. Ici sur le GEC, le, le, le bois Guillaume, l'hiver les animaux sont en bâtiment, mais dès que le printemps le, le permet, on les met au pâturage. Donc on profite d'une du, du, herbe de qualité. Euh, justement, euh, nous en tant qu'éleveurs, on recherche toujours cette euh, autonomie fourragère. On a une alimentation qui est assurée sans OGM et ce n'est effectivement pas le cas dans d'autres pays comme le Canada où clairement les OGM font partie du quotidien où l'alimentation qui est servie à ces bovins est basée d'antibiotiques, d'activateurs de croissance et de farine animale, ça n'a rien à voir avec les charolaises qui nous mangent de l'herbe. <musique> Moi quand on me dit que les contingents de viande importée vont augmenter en, en, en Europe et en France, les bras mentons, comment voulez-vous qu'on lutte On nous demande de l'environnement, on nous demande du bien-être, on nous demande de la biodiversité, du bocage. Et de l'autre côté, demain, ce qui sera mis dans les cantines de nos bambins, ce sera de la viande qui aura fait des milliers de kilomètres et qui ne prend en aucun cas en compte justement tous ces principes-là. On n'est pas armé pour lutter face aux mastodontes, disons, d'Amérique latine ou d'Amérique centrale. Euh, et, et à terme, si on continue d'importer de la viande de ces pays-là, l'élevage français et européen disparaîtra. Il faut absolument que l'Europe impose une traçabilité et des principes de production et d'élevage aux pays qui pourront demain nous exporter de la viande. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de normes de bien-être, de normes environnementales et de normes sociales sur les produits qu'on importe en Europe.